Alors Je me présente, je m'appelle Guillaume Lano, je suis cadre dans l'informatique, je suis syndiqué CGT, militant insoumis, soutien des Gilets jaunes et membre du CN2R dont vient de parler Christelle. J'ai besoin de 5 minutes pour vous parler et sur ces 5 minutes, si ça vous convient, je propose d'abord que nous fassions quelques instants de silence pour commémorer les 109 travailleurs et travailleuses morts au travail en 2021 et les plus de 100 000 de nos concitoyens qui sont décédés du coronavirus. Merci. Il était une fois un pays, ni trop grand, ni trop petit. C'était un vieux pays, un bon pays, mais vraiment vieux. Dans ce pays, tout ou presque semblait usé, fatigué, même les gens, surtout les gens. De la jeunesse de ce pays, la fougue avait été oubliée. L'énergie des tremblements, la force des soulèvements qu'il avait embrasé et transformé en un pays où il faisait bon vivre, semblait perdu, distante, figée. On en avait bien le souvenir écrit sur des frontons, gravés dans la pierre des monuments. Les frontons prenaient la poussière, les monuments susaient doucement. Quelques-uns essayaient bien de temps en temps, avec des petits drapeaux et des grands discours, de se remémorer cette époque lointaine, mais que vont un souvenir pour ceux qui ne l'ont pas vécu Ainsi, petit à petit, le pays avait vieilli. Non, vieilli n'est pas le bon mot. En fait, petit à petit, le pays avait commencé à mourir car le cœur des humains et le cœur des pays ne fonctionnent pas semblablement. Le cœur des humains bat fort, puis il bat un peu moins fort. Ça dure longtemps, on vieillit. Un jour, le cœur s'arrête et c'est fini. Pour un pays, c'est différent. Son cœur est fort, immense. Mais il bat très lentement. Il bat parfois si lentement qu'entre deux battements, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Ce pays dont je parle était donc en train de mourir. Ses habitants n'avaient plus le temps pour rien. Ni s'informer, ni discuter, ni débattre, ni se côtoyer, et surtout pas s'amuser, se cultiver. Plus le temps de jouer avec les enfants, plus le temps de parler avec les parents, avec les amis, plus le temps d'écouter les grands-parents. Ce temps, les gens ne l'avaient plus car on leur avait pris. Oh, il y a longtemps, très longtemps, le cœur du pays avait battu plusieurs fois, très fort, pour que ce temps, chacun en ait suffisamment suffisamment pour que la vie vaille d'être vécue. Suffisamment de temps pour qu'en dehors du labeur inévitable, il y ait une vie agréable, désirable, une vie avec les autres. Ils avaient obtenu ce temps de haute lutte, mais petit à petit, alors que le cœur du pays ne se faisait plus entendre, on leur avait repris. C'était désormais du temps de trajet, du temps passé dans le train ou le bus pour aller travailler, toujours plus loin, du temps dans la voiture pour aller faire les courses, toujours plus loin. Du temps à courir du premier travail là-bas à l'autre travail ici. C'était devenu du temps de travail supplémentaire pour gagner plus parce que le travail ne permettait plus de bien vivre. C'était devenu du temps à chercher des papiers, remplir des dossiers, pour des aides ici, des allocations là, parce que du travail il n'y en avait plus pour tout le monde. Ainsi les gens s'épuisaient à courir après le temps qu'on leur avait pris. À courir après une vie agréable, qu'on maintenait hors de leur atteinte en leur disant « si vous n'arrivez pas à bien vivre, c'est de votre faute. Quand on veut, on peut ». Mais en réalité, chacun le voyait bien, vouloir ne suffisait pas. Alors dans ce pays fatigué dont le cœur ne battait plus depuis longtemps, il arriva un événement extraordinaire. Les gens sortirent dans la rue et se mirent à se parler le soir sur les places des villes. Et le cœur du pays connut un frémissement. Les gens sortirent ensuite sur les ronds-points et s'installèrent pour se parler et pour se faire entendre. Et le cœur du pays connut un battement. Les gens se mirent à manifester tous les samedis pour réclamer une meilleure vie. Le cœur du pays bâtit de nouveau. Et ainsi on vit grandir le nombre de gens comprenant que pour que la vie redevienne agréable, il fallait que le cœur du pays batte. Il fallait que les gens se parlent. Il fallait que les gens reprennent le temps qu'on leur avait pris. Ce pays c'est le nôtre, ces gens c'est nous. Ce temps c'est notre vie et c'est tout ce qu'on a, vraiment. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, pour le temps qu'on nous a pris et qu'on ne nous rendra pas comme ça. Alors ensemble, battons-nous pour reprendre ce temps et rendons vie à ce pays. Merci de m'avoir écouté.